Alors maintenant, comment améliorer ses performances quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, quand on est manager C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous êtes manager, entrepreneur, dirigeant et il bah, y a des fois où vous sentez que là, ça commence à forcer. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit il y a un plafond de verre, soit vous avez du mal à communiquer avec les autres, soit vous dites, mais, mais pourquoi en fait, alors que l'entreprise a tout pour tourner, elle ne tourne pas comme il se doit La première chose à faire, on va voir ça en deux points. La première chose à voir c'est un être au clair avec son système de valeur ok la première chose à prendre en compte déjà c'est ok est ce que ce que je fais m'inspire et est dans mon système de valeur alors qu'est ce que le système de valeur le système de valeur on pourrait aussi dire que c'est le système de priorité pour le cerveau et quand l'être humain vit dans son système de valeur alors il est naturellement performant plus résilient il voit naturellement les choses à plus long terme et les choses sont plus fluide en revanche dès qu'on s'éloigne du système de valeur si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous avez un discours du tel il faut que je fasse ça je dois faire ça et vous pensez à faire des choses mais vous voyez que ça n'avance pas bah, rassurez-vous c'est juste un symptôme que vous êtes en dehors de votre système de valeur tout à l'heure là juste avant de, de faire cette vidéo je, je parlais avec une entrepreneuse que j'accompagne et elle me disait, mais, mais c'est dingue, là, avec mon collaborateur, on était à deux doigts de, euh, bah, de l'exclure de la boîte, mais finalement, en retravaillant sur son système de valeur comme on l'a vu ensemble, et eh bien, naturellement, il reperforme, et là, bah, finalement, on va peut-être le garder alors qu'on devait s'en séparer. C'est vraiment important. Moi, aujourd'hui, dans, dans l'équipe, du coup, vu que j'ai de la chance que chaque membre de mon équipe est passé par mon programme, du coup, l'entreprise a grandi au fur et à mesure euh, que les gens du programme sortent et qu'ils peuvent s'introduire dans l'entreprise, eh bien, chaque... Chaque membre de l'équipe, en fait, bah, j'ai fait en sorte qu'il soit dans son système de valeur, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de management à faire. C'est-à-dire que plus le système, de, plus l'entreprise, plus chaque être humain va être dans son système de valeur, plus l'entreprise va s'auto-organiser. C'est-à-dire que et plus à l'inverse, ces êtres humains vont être en dehors de leur système de valeur dans l'entreprise, plus il va avoir besoin de management et de euh, travail avec récompense, euh, récompense ou sanction si ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est important, ça, c'est la première chose à faire. Est-ce que ce que je fais est en train de m'inspirer Si ça ne m'inspire pas, parfois la peur de l'entrepreneur, c'est-à-dire « Oui, mais je ne peux pas déléguer, ça va me coûter cher, etc. » Mais finalement, vu qu'on vu qu on met du temps à faire quelque chose, peut-être que quelqu'un d'autre qui est dans ce système de valeur aurait du plaisir à le mettre en place et en plus de ça, le mettrait en place mieux que nous. Donc, un, première chose à faire, est-ce que je suis dans mon système de valeur Et la deuxième étape après tout ça, c'est ensuite arriver à à éduquer son cerveau, à se dire dans la vie, quoi qu'il arrive, il y aura autant de soutien que de challenge en permanence. Et donc, il va y avoir des challenges qui vont arriver, comme là la, la crise sanitaire qui est arrivée. Et au lieu de ruminer en mode, j'aimerais que les choses soient différentes et ce serait bien que l'extérieur soit différent pour que je puisse performer. Mais sauf qu'on ne peut pas changer l'extérieur. Eh bien très rapidement, nous on va arriver sur ce qu'on appelle la dépolarisation. Alors bien sûr, il y a un process qui est beaucoup plus complet que celui-ci, mais la première chose à faire, c'est de valider dans ma tête que chaque challenge est ici pour me faire grandir et est nécessaire à mon évolution. Donc chaque challenge va venir me, me, me challenger comme Melmo pour me pousser à me stretcher et à devenir encore meilleur dans mon système de valeur C'est-à-dire que quand il y a un défi aujourd'hui qui arrive extérieur, automatiquement se poser la question. Quels sont les bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices de ce challenge et en quoi ce challenge me rapproche de ma mission Avec un entrepreneur qui est sur bah, l'événementiel, du coup, qui avait été très touché à l'époque par le Covid a priori, enfin du moins des grosses peurs. Du coup, tout le système organisationnel a dû être revu dans son entreprise et directement, en fait, dès qu'on était en session ensemble, on a fait bénéfices, bénéfices, bénéfices qu'il y a eu euh, bah, la crise sanitaire pour lui et du coup que l'entreprise soit comme ça et comment ce challenge sert encore plus ma mission et répéter ça une cinquantaine de fois jusqu'à un moment donné poum le cerveau connecte tous les bénéfices de ce challenge au système de valeur et à ce moment là poum dès que les connexions sont faites des nouvelles idées arrivent et la créativité se met en route on n'est plus en réaction parce que tant qu'on est émotionnel nous sommes en réaction ah j'aimerais que ce soit différent ah c'est de la faute des autres mais tout ça c'est un discours interne qui prend de l'espace et du temps et qui n'est pas mis au service des projets et de la mission d'entreprise, alors que quand on a quelque chose qui arrive et qu'on sent que, boum, on commence à réagir, alors à ce moment-là, se poser la question, ok, quels sont les bénéfices, en quoi ça nous fait évoluer, en quoi ça nous aide à être encore plus dans notre mission, qui est d'être au service euh, de l'humanité, tout simplement une entreprise et au service des autres, et là, boum, à un moment donné, quand le cerveau connecte, eh bien, euh, le, le système nerveux se remet en action et on peut poser des actions concrètes. Et même que c'est challengeant, même que c'est inconfortable, et c'est OK, c'est comme ça qu'on va plus évoluer. Donc, retenez bien dans cette vidéo que, un, la première chose, vous avez tous un système de valeur, et dans celui-ci, vous êtes naturellement résilient et vous voyez naturellement les choses à long terme, et donc que la crise sanitaire est peut-être juste un investissement sur la prochaine année. Et deux, de valider que chaque challenge qui arrive a des opportunités pour vous de vivre encore plus dans votre mission et de faire évoluer votre entreprise à un autre niveau.